Bonjour, les amis, c'est Yushka. Bienvenue sur ma chaîne, le tarot des cinq soleils. Et bien, comme on fait une petite série en ce moment sur les symboles, on a vu là dernièrement euh, la symbolique donc de la pyramide. Donc, il euh, faut aller voir. Hein? Et là, maintenant, j'enquille sur la symbolique de l'étoile à cinq branches. Ah, l'étoile à cinq branches! Hein, c'est celle qui est, disons, au dos de mes cartes. Hein. On me dit, oh, c'est un petit peu bizarre comme ça, cette, carte, cette étoile à cinq branches, c'est pas très... Euh, hein, ça, ça, ça met un peu mal à l'aise et tout, etc. etc. Bah ben, oui, l'étoile à cinq branches, je suis désolée, elle a été usurpée. Hein, très récemment, mais pendant des millénaires, elle n'exprimait, disons, que de belles choses, cette étoile à cinq branches. Hein. Donc, avec... Elle représente l'étoile de Vénus. Vous vous rendez compte L'étoile de Vénus. Donc, quelque part, regardez ce que j'ai marqué. Est euh, une étoile, c'est quoi On entend Stella également, Esther. Vous voyez, ce sont les mêmes... les mêmes... Euh, les mêmes fonctions, hein, étoiles, Lester et tout. Donc là, on parle en plein de prophéties. Voilà. Alors l'étoile du berger également. Ah, le berger, le berger et là, il porte tellement, disons, de symboles, ce berger, si près des étoiles, si près du ciel, si près de Dieu, si près de la communication tellement doux avec les animaux. Mais par contre, extrêmement fort, hein, quand il faut défendre son troupeau. C'est pas un mot non plus, le berger. Son, sa vie, elle n'est pas facile, hein, mais il arrive à trouver, disons, dans son vécu, euh, l'équilibre, et petit à petit, euh, il arrive, disons, à placer, disons, cet amour avec une justesse très particulière. Hein, voilà, en se reliant naturellement au ciel et en vivant vraiment au rythme de la terre avec son troupeau. Il y a une relation qui, à nouveau, est énorme là. S'il n'y a pas la terre, s'il n'y a pas l'homme, eh bien, la lumière, elle, elle fout le camp. Elle touche qui Vous voyez, c'est dans le vécu de l'homme que l'homme peut révéler cette lumière. Donc, et petit à petit, et ben il apprend à, à connaître sa vie, à, à se rendre compte, disons, de son potentiel. C'est vraiment le message de l'étoile à cinq branche, euh, l'étoile de Vénus. Là, j'ai marqué, vous voyez, ça a une relation également avec les prophéties. Et oui, parce que c'est en relation également avec le calendrier maya. Hein? Donc, comme je vous disais, il y a d'autres peuples également euh, qui ont eu connaissance de tout ça. Sachant que partout dans le monde, il y a des étoiles qui sont tombés comme ça, comme des lumières partout, et le peuple, chaque culture, disons, a pu récupérer, disons, cette lumière, et quelque part, disons, euh, euh, s'en nourrir. Hein? Voilà, donc, voilà le, la beauté euh, inimaginable donc, de l'étoile à cinq branches. L'étoile à cinq branches, ça c'est ça. Et maintenant, on va voir également le chiffre 5. Vous savez qu'il y a un chiffre, disons, euh, euh, il y a un chiffre qui est très particulier, c'est que euh, le chiffre 5, c'est un, un, un, un chiffre de feu. Alors, il y a le feu de l'amour, et il y a le feu de la destruction également. Euh, à la base, on va re, moi je vous représente ça comme ça, vous voyez hein il y a une tige qui est ici, qui donne, disons, une, toute sa sève, sa lumière, hein, tout ce qu'il faut de façon à ce que ces quatre, disons, expressions hein, puissent, disons, s'installer dans la vie. Donc, il y a une espèce, disons, de, je vous symbolise ça, moi, personnellement, par une espèce de croissance lente, où... Euh, euh, ben, il faut prendre le temps naturellement de façon à ce que tout se mature tranquillement, de façon à ce que la fleur puisse s'éclore. Et ces quatre, quelque part, pétales, disons, sont quelque part issus, disons, d'une source lumineuse, d'une sève lumineuse. Hein? Et c'est pour ça que, euh, quelque part, euh, ce, ce, ce genre de symbolisme, Peut représenter quelque part le cinquième cinquième élément comprenez dans le sens où c'est l'expression de l'amour l'expression de l'amour voilà c'est comme ça que ça pousse on pousse et puis on éclot on s'ouvre et tout petit à petit à la vie les quatre pétales quelque part ne pourraient pas pousser si c'était pas disons axé sur euh, disons une branche commune, ça serait complètement dispersé et là à nouveau on revient disons à une forme malgré tout euh, de lenteur, de maturation, euh, de vécu pour disons comprendre tout ce qu'on a à comprendre et après ça devient une connaissance, une sagesse et voilà et c'est comme ça qu'on avance. c'est le chemin disons de la vie, c'est l'arbre de la vie. L'arbre de vie en définitive est une et, et, et, et en même temps euh, l'arbre de la connaissance et l'arbre de la sagesse où tout pousse ensemble. Vous voyez, c'est pas séparé. Et ça doit, on doit pousser doucement, doucement par rapport à ça. Il n'y a pas de rapidité, il n'y a pas, on ne doit pas franchir les étapes. On doit petit à petit maturer les étapes. Euh, voilà, c'est ça, donc euh, l'arbre, euh, ben oui, de la vie. Et de la connaissance, donc avec une branche de la connaissance et une branche de sagesse. Alors, voilà donc, on va dire, pour la symbolique, et puis disons, mon expression lyrique, comme ça, que j'adore. Hein, c'est tellement beau Alors, Jupiter, c'est l'étoile d'Abraham. On est d'accord Jupiter, c'est la cinquième planète. Hein. Voilà, ça représente naturellement euh, le pouvoir absolu. Pas dans le sens écrasant, dans la capacité d'agir c'est complètement différent hein? d'accord et ah oui là maintenant on va aller à une petite vidéo que j'ai mis sur le côté là offre très rapidement parce que c'est un petit peu hallucinant et vous allez voir donc ouf, ce que j'en pense même pas je vais même pas vous dire ce que j'en pense mais après on verra un petit peu plus alors voilà, ça ce sont les symboles, disons, francs-maçonniques, parce que naturellement, après on va aller voir l'étoile flamboyante qui a été reprise euh, par euh, donc, euh, les francs-maçons euh, bah, assez dernièrement, puisqu'ils sont là depuis le 18e siècle, hein, grosso modo, donc euh, voilà, c'est quand même pas vieux cette histoire, où ils se sont, disons, ils se sont donné euh, ce nom, hein Ils se sont donné ce nom, et je vous avais dit qu'il ne fallait pas faire d'amalgame entre, disons, euh, pff, des gens qui ne savaient même pas. Disons, ils sont là, ils sont tout contents, ils sont frères. Et ils ne savent même pas où ils sont, dans, dans, dans quel truc ils sont embarqués. Voilà. Comme lui, à mon avis, lui aussi, il est, il est complètement allumé. Je suis désolée pour vous, monsieur, je ne vous connais pas, mais vous y croyez dur comme fer. Et là, il est en train de prôner... 18e degré, le chevalier Rose-Croix, solvé Coragula, alchimique, en co et communion, la scène secrète, avec du grave. Quant au 28e degré, celui du chevalier du soleil, je vous en ai déjà parlé, le nom de la matière première alchimique est explicitement livré à l'initié. Et là, je vais vous livrer quelques que je n'ai jamais écrit ni publié, c'est quelle est l'importance du jet dans l'étoile flamboyante. Bon, voilà. Puis, Alors.. Puis, le G dans l'étoile flamboyante. Alors maintenant, il va délirer sur des tas de trucs qu'on ne comprend rien parce que c'est ça l'intérêt. C'est de se dire, « Wow, dis donc, qu'est-ce qu'il connaît comme truc, le mec ?» Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus simples que ça. Et maintenant, on va... Voyez, si vous voulez les voir toute la vidéo, il n'y a pas de problème, vous allez la voir. Clac Donc, il a dit le fameux G, Et donc, on va retourner. Donc, ici où j'avais collé... Euh, Peut-être ici, symbole franc-maçonnique et tout, le fameux G, alors ils l'ont mis là dans le symbole du, comment ça s'appelle, du papa papa, euh, du, du, du marteau, l'équerre et puis le, oh mince, euh, le compas, bref. Euh, mais euh, ils mettent également, disons, euh, la, dans d'autres dans trucs comme l'étoile flamboyante, c'est-à-dire ni plus ni moins, c'est l'étoile à cinq branches. Alors je ne sais même pas si elle est là, je suis pas descendue plus loin. Parce que je sais que vous pouvez de toutes les façons.. Ah Pythagore, voilà Pythagore. Bon bah ben d'accord. Ah bah ben non, bah ben ça y est, j'ai effacé mes trucs. Bon bah ben ça fait rien. <rire> ça fait rien, ça fait rien. Allez, au revoir. Ah bah ben tiens, il est, il est revenu. Bon, alors l'étoile à cinq branches euh, flamboyante. Mais je pense que vous la. Je pense que vous la connaissez. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas trouvé ici il bon, euh, y en a, a, a une là, vous voyez, c'est ben exactement la même, hein, de toutes les façons, là aussi. Hein, hein, des fois, on la voit euh, carrément, disons, euh, oh, comment on va dire, euh, oh, oh, carrément le, tout en feu. Hein, vous savez, ça, le machin tout en feu. Oui, oui, ça c'est mon bureau. Alors, mon bureau, donc... On va retourner ici maintenant. Maintenant, je vous ai montré la vidéo. Et si vous avez envie, donc, euh, d'aller revoir cette vidéo, et maintenant, je vais vous expliquer, disons, ce, ce qu'il disait par rapport à son, à son fameux euh, « G, G. ». Ben, écoutez, connaissant, disons, là où ils ont piqué euh, l'étoile flamboyante, moi, je vais vous l'expliquer très simplement. Très simplement. Alors, il faut savoir que, alors je vais venir euh, vous voir ici avec ma carte, comme ça, ça sera peut-être beaucoup plus facile. Vous voyez que la planète Jupiter qui est ici, hein, correspond au chiffre 3. Voilà. Et que la lettre qui est ici, eh bien, ça fait tout simplement, eh bien, un G. Hein? Si on le traduit, disons en, en, en français, cette lettre veut dire G, tout simplement le G. Hein? Voilà, comme euh, grand. Hein? Voilà. Et vous voyez que c'est le fameux 3, le fameux G. Il n'y a pas de mystère. Et on parle vraiment, disons, d'une origine où les lettres sont placées, où l'identité est clairement mise, et il n'y a absolument pas euh, de, comment on va dire, de secret là-dedans. C'est le minimum de savoir, disons, quelle est la lettre, à quoi ça correspond, qu'est-ce que c'est, et pourquoi, voilà, c'est un petit peu comme le gosse, je vais vous dire une chose, voilà, le gosse il a goûté à un moment donné à une crêpe ah oh, waouh, il adore ça, hein la mère, elle ne va pas dire, oui, c'est un secret, etc., etc., t'aimes mon chéri, bah voilà, t'as du lait, t'as ci, si, t'as là, et voilà comment ça se passe. Premièrement, le gosse, il a goûté, il a trouvé ça génial, donc quelque part, le bedou, il a un vécu, c'est bien, ensuite avec la mère, il va fabriquer le truc, donc il y a une espèce de connaissance et d'application personnelle, et ensuite, naturellement, il saura le faire, et il saura également le transmettre, et il saura également placer, et il saura également reconnaître que la farine peut fabriquer pour faire ceci et cela, et que ça devient de ceci et de cela. C'est une question, disons, la cabale, c'est une question, disons, on donne des armes de connaissance pour pouvoir se débrouiller dans ce monde matériel. Mais il y a une connexion également, comme je l'ai dit, immédiate avec le supérieur, avec le ciel, le berger, l'étoile du berger. On est sous le ciel, mais c'est des anges hein, qui sont, qui sont là-haut quelque part. J'ai marqué l'ange ici, Gabriel, dans le son G, parce que G, c'est Gabriel aussi, également. Donc, vous voyez comme c'est euh, remis. Là aussi, ils ont piqué un symbole. On n'en parle pas ici parce que ça partirait beaucoup trop loin. Donc, on reste axé. Sur ce que j'ai commencé, disons, à développer, l'étoile à cinq branches, c'est une étoile qui est magnifique, donc pour résumer, euh, il y a un côté, disons, euh, toujours pythagoricien, où il y a une géométrie euh, euh, sacrée, euh, il y a également euh, une connaissance, disons, de comment marche le monde, euh, il y a aussi une question, disons, un message de fertilité, donc voilà. C'est beau, c'est beau, et il y a beaucoup, naturellement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres qui parlent de ça, et où on peut trouver une application, disons, directe dans la vie, et comprendre en même temps à quel point on peut être relié avec le spirituel. <rire> c'est très mignon, parce que là j'ai marqué également, euh, bon bah, Vénus, euh, Esther et tout, euh, c'est dévoilement, hein. Euh, donc là c'est un côté disons très prophétique, hein, un côté très fort et trop, très très prophétique, c'est pour ça que quelque part ils se l'attribuent parce que ceux qui ont des symboles forts comme ça, et eh bien quelque part tout d'un coup s'en imposent et quelque part on peut pourrir disons tous les beaux messages qui sont derrière et qui sont précédents à ça. Hein? Voilà. Ben, je vous verrai des ombres à comme Hitler, il a piqué aussi euh, euh, ce beau symbole, c'est n'importe quoi. Vous voyez vous voyez ce que je veux dire, où j'en arrivais hein? Et après, ma foi, les symboles, ils sont pourris et l'idée, l'idée dans la tête. C'est qu'à chaque fois qu'on voit un symbole, on pense mal quand on pense mal quand on voit un symbole, parce que on n'aime pas, on n'aime pas toutes ces choses-là, et bien quelque part, vous savez ce qui se passe, c'est comme si on, on balançait des mauvaises énergies sur le symbole tel qu'il est. Hein? mais si on ne dit pas aux gens, mais non, ce n'est pas tout à fait ça, et ben les gens comme ça, ils, ils réapprendront disons, à voir le symbole et toute son histoire derrière quand même, hein? avec ça. Quand même Abraham, c'est l'homme de la bonté, c'est l'homme vraiment de la générosité, c'est celui qui s'est vraiment impliqué de façon à ce qu'il y ait une génération, disons, qui puisse être forte, Gabriel, vivante, énergique, hein? Jupiter, c'est-à-dire que au-dessus des autres petites planètes, c'est-à-dire que tu n'es pas soumis quelque part. Vous voyez ce que je veux dire Il y a quelque chose, il y a une, il y a une symbolique très très forte là. Hein oui, là quand on entend le gars qui dit comme ça, euh, ici, euh, oui, euh, de toutes les façons, comme Dieu, c'est un Dieu, euh, l'arbre de la connaissance, euh. vous avez vu, il ne parle que de connaissance. Et quelle était la faute d'Adam Et pourquoi la race adamique l'espèce adamique et il y a eu la chute comme ça Vous savez pourquoi Parce que tout simplement, Adam s'est précipité et a goûté à la connaissance avant, disons, d'avoir une approche sage sur la vie, sur la relation même qu'il devait avoir avec son épouse. C'est-à-dire, si on peut revenir ça, disons... Rattacher, disons ça, par rapport à ce que euh, la franc-maçonnerie, en haut, hein, ce qui fait plus vilain, hein, des, je veux dire, des orgies, la débauche, etc., etc., et bien c'est justement pour dire la faute d'Adam, entre parenthèses, la faute, ne sera pas récupérée, ne sera pas récupérée, parce que nous, on va rebalancer du noir, et du noir, et du noir, et du noir. noir. Qu'est-ce qui se passe Ben, regardez ils veulent, les francs-maçons, veulent tout simplement récupérer le chiffre 5. Mais on a compris ce que ça voulait dire, chiffre 5. Il y a, il y a un monde, il y a un monde d'explication ou, ou de, de vécu d'amour qui se cache derrière ce, ce chiffre 5. Hein. C'est toute, toute une lignée depuis des millénaires hein, qui, qui, porte, qui est portée par ce chiffre 5. Eh bien, le côté noir, diabolique de ces démons qui arrivent, disons, qui, du, dé, du déluge. Donc, eux, ce qu'ils veulent depuis le départ, c'est absolument récupérer, disons, euh, ce pouvoir de façon à, à... Ce sont des symboles. Et, et là, en ce moment, ce qu'on peut vivre à l'heure actuelle, est ce qu'on va vivre, <rire> c'est la guerre en haut. C'est la guerre en haut, voilà. Ce sont des énergies, en fait, des âmes immenses, disons, qui nourrissent systématiquement des âmes noires qui sont ici. Et naturellement, eh bien, il y a des... Heureusement, je vous dis tout le temps, on est aidés, on est aidés, mais il faut bouger Hein Ils sont là, ils disent, mais non, vas-y, bats-toi et tout. Non, on est là, on va te donner de l'énergie, hein et, et voilà, mais eux aussi, ils sont là, ils, ils veulent pas hein, qu'on qu qu disparaisse, hein, quelque part, euh, tout, tout, tout, toutes ces âmes qui sont qui sont là, qui sont là pour nous aider, ces belles âmes et tout, hein. voilà, donc euh, il faut réagir, c'est une poignée, on peut... Sans aucun problème, s'il y a beaucoup de choses, 2018, je vous dis, c'est pour ça que j'en parle maintenant, 2018, c'est le début d'un il y a plein de choses qui va se passer, mais on est aidé, on est aidé, c'est pour ça que je vous dévoile qu'en définitive, c'est des gens pas vrais, les mauvais, le sombre, le noir, ils ne peuvent se battre qu'en usurpant quelque chose, disons, qui appartient au beau côté, ni plus ni moins, alors, c'est pour ça que je, je vous le dis, ça, nous, ça appartient. Voilà, sachez-le, sachez-le. Et c'est pour ça que je l'ai mis en grand, voilà, sur ma carte. <rire> vous voyez, hein? Alors, qu'est-ce que j'ai Peut-être, euh, des fois, je loupe des trucs, hein, mais c'est pas grave, hein, parce que de toutes les façons, euh, vous lisez, vous ne lisez pas. Mais enfin, disons, je vous donne le principal mais moi ça me fait du bien d'écrire deux trois trucs sur mon tableau même si je ne regarde pas toujours parce que euh, comme ça si j'ai oublié quelque chose disons d'important eh ben naturellement euh, je reviens dessus alors voilà ce fameux euh, fameux G qui dit l'autre dans dans son truc et tout. Ce n'est que de l'usurpation. Voilà, ils usurpent vraiment, disons, tous les symboles millénaires, millénaires, de façon à s'en attribuer l'énergie positive. C'est intelligent. Je vous garantis que c'est hyper intelligent. Mais c'est du faux. mais C'est du top parce que ça leur appartient pas. Mais par contre, si nous, personnellement, nous, tous... On s'imagine que ça leur appartient. Après, qu'est-ce qu'ils vont dire Ça y est, c'est fini, c'est trop tard, c'est à moi et je peux agir avec. Vous voyez Donc, prenez ça pas au premier degré, prenez ça loin. Et voilà, j'espère que j'aurai, euh, je vous aurais fait comprendre, disons que cette histoire d'étoiles à cinq branches. Hein? Euh, parce que même aussi, hein, l'étoile là, ça branches, branche, elle hein, est sur le drapeau marocain, hein, si je vais par là, le drapeau marocain, hein, que je salue en plus, hein, je connais bien les marocains, ils sont très gentils, c'est des bergers en plus, hein, vous savez, donc euh, je, ils sont appelés comme ça hein, dans le Maghreb, c'est sur des bergers. Oui, oui, il faut le savoir. <rire> bien, alors, euh, voilà quoi, il ne faut pas non plus, euh, attention, euh, euh, tout mélanger. Il hein. ne faut pas tout mélanger, voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous quitte là maintenant. Euh, C'est fait pour l'étoile à cinq branches. Et puis, on verra donc une autre vidéo. Laissez des commentaires. Je vous le dis à chaque fois, je vous remercie d'être là. Hein? Vous avez passé de bonnes vacances, j'espère, hein, en juillet. Bien. Allez, on en reparlera. Au revoir.